Bonjour à tous, alors aujourd'hui une petite astuce concernant les thèmes de couleurs, si jamais vous voulez les, les partager, les, les faire euh, consulter par, par quelqu'un qui a accès à votre bibliothèque CC. L'idée ce serait de se dire, ben bah, voilà j'ai mes couleurs, ici j'ai fait 4, euh, enfin 5 euh, couleurs, mais ça pourrait être une image, ça peut être n'importe quoi, et je me dis tiens. Comment je peux partager cette couleur La première idée c'est je prends, je glisse. Je prends, je glisse, bah du coup on a une illustration. C'est pas ce qu'on a envie. Je vais tout prendre. Je vais le glisser. Bah du coup, je vais me retrouver pareil avec une illustration. Alors, je vais faire un clic droit. Ici, qu'est-ce que je vais trouver Je vais voir ça. Je ne sais pas trop. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mes cinq couleurs. Je vais les grouper. Je vais faire un clic droit et je vais faire extraire de l'image palette de couleurs. Hop, voilà. Je vais vérifier que tout est bien. Ici, je vais mettre en aucun aucun effet de couleur. Donc, je vais bien mettre ici pour être sûr d'avoir mes couleurs. Boom, boom et boom. J'ai ma palette de couleurs, mon nuancier, hop, et là je fais enregistrer dans la bibliothèque. Si jamais j'ai envie d'avoir une variante, bah ici je pourrais avoir adouci, etc, sombre, mais l'idée c'est de récupérer la palette de couleurs comme on la veut. Donc je fais fermer, et maintenant, je suis dans cette palette de couleurs, elle est dans ma bibliothèque, avec des vraies couleurs, avec des, des éléments qui peuvent être associés, Hop, si je clique sur la palette, voilà, je peux vraiment mettre les couleurs qui sont valables. Donc ça, c'était la petite astuce du jour, je vais essayer de vous en donner un petit peu plus, euh, de temps en temps, mais euh, après, l'idée, c'est aussi, par exemple, si on vient dans les bibliothèques, je vais me remettre ici, euh, disons qu'on prenne euh, voilà, cette image, ça fonctionne aussi hein. je vais me remettre là hop. tac. alors je pourrais hop, évidemment renommer hein, euh, le thème je vais l'appeler thème 1 hein. euh, youtube pouf voilà ici sur l'image je vais faire pareil extraire de l'image palette de couleurs hop, extraire de l'image on va faire aucun là je me retrouve avec ça et ici, bah, je vais choisir mes couleurs hop, là c'est bon là c'est bon, bah, ouais, j'ai à peu près tout hop, enregistrer fermer et ce thème de couleur, bah, ici, il est là euh, je vais pouvoir le partager ici, je me mets ici hop je pourrais euh, inviter des gens euh, pour le pour le partage de cette bibliothèque. Donc je choisirai les droits de modification ou juste de lecture au choix. Et ici, bah voilà, ici, je tape l'adresse email de quelqu'un qui a un compte Adobe. Et le tour est joué. Vous voyez qu'il m'a ouvert, quand je partage, il m'a ouvert l'application. Comme ça, j'arrive dans fichier. Et en fait, j'ai accès directement. Ce que je viens de faire. Donc l'application CC, n'hésitez pas à bien l'utiliser, à regarder tout ce que vous pouvez faire. Ce c'est pas juste pour les applications. Ici, si ça en le fichier, on va retrouver un peu tout. Donc voilà la petite astuce du jour. Les couleurs, comment les les glisser euh, pour en avoir un thème et le partager ou toujours avoir un thème et euh, Pouvoir le, le gérer. Tout ce qu'on a fait là, extraire, ça vient, ça vient de, de capture. Hein, si je fais le petit plus ici, j'ai extraire de l'image. Et boum, je reviens ici et c'est capture en fait. Donc on a palette, forme et typographie. Je reviendrai pour le reste, mais ici c'était pour la palette de couleurs. Comment réussir facilement à intégrer un thème de couleurs dans la palette et la partager. Voilà, bonne journée, à bientôt, et euh, abonnez-vous